Euh, bonsoir, nous sommes sur le site comment créer son compte bourse voilà. C'est Kaby Junior. Bon, je suis aujourd'hui pour la partie pour ceux qui ont déjà créé leur compte bourse. S'il faut faire des modifications, comment faut-il modifier ces informations Voilà, vous voyez, on va entrer d'abord dans voilà, le, notre navigateur, on choisit le navigateur ici vous voyez, je suis là avec euh, voilà ma souris, suis choisi le navigateur euh, YouTube. est eh, bon, pas un navigateur YouTube, navigateur euh, euh, Opéra, voilà, Opera Mini, on passe par là. Quand vous êtes entré dans le navigateur, il faut bien sûr avoir de la connexion. Sur Opéra Mini, voilà, comment faire pour entrer d'abord dans le site e-bourse Alors, j'écris, je viens là, je monte avec ma souris, voilà, je clique et j'écris sur sur mon clavier A, N, B, G. Je mets point .gab, point .gab, ça veut dire point .gabon. Ok, et j'envoie. Voilà, vous voyez bien sûr, nous tombons directement sur le site ANGB. Nous sommes sur le site ANGB. ANBG plutôt, excusez-moi, donc l'Agence nationale de bourse du Gabon. Voilà, et nous passons comment faire pour voilà, pour voir, pour vérifier ces informations sur son compte. As déjà créé ton compte et voilà tu ne sais pas comment entrer vérifier tes informations tu as juste créé le compte donc qu'est ce que tu fais tu vas vous voyager là, la souris ici vous voyez là je suis il ya on a d'autres barres l'actualité beaucoup d'autres choses je suis simplement sur accéder à ebourg voilà vous venez vous accéder à ebourse vous cliquez deux fois deux clics voilà vous accédez vous voyez ça va faire une recherche e ebourse vous voyez bien sûr nous tombons sur bienvenue sur ebourse et puis il y a des informations vous pouvez lire les informations relatives à l'agence nationale des bourses voilà, mais si vous pouvez bien voir, Attends, je vais un peu zoomer ici, voilà, nous avons ici une partie email, c'est vrai que c'est un peu fou, mais sur votre ordinateur, vous pouvez bien voir, voilà, donc nous avons ici la première partie identifiant ou email et de l'autre côté, vous avez le mot de passe. Je vais mettre par exemple pour une élève, voilà, Koutika, Koutika, je vais mettre, voilà, son email en minuscule, je vais écrire, vous allez voir. On veut vérifier simplement les informations de son compte et s'il faut modifier, ça c'est dans une deuxième dans une deuxième partie. On va entrer dans son compte. Alors qu'est-ce que je fais Je mets mon adresse email que on a créé mon compte avec. Donc qu'est-ce que je fais Je vais mettre Koutika. Pour elle, j'écris Koutika. Voilà. Koutika. Cette cité Koutika chez Roll. Voilà. Je mets un Rebase. gmail.com. Voilà, j'ai mis l'adresse email de Koutika gmail. Je mets son mot de passe. Le mot de passe, le ton e email que l'on a créé ton compte avec. Donc c'est important de garder ceci parce que c'est bien là que vous allez recevoir des notifications venant de la MGB. De la NBG bien sûr. Voilà, je vais mettre le mot de passe. Son mot de passe, bon, je ne vais pas vous dire. Je mets simplement son mot de passe. Vous connaissez aussi pour vous. Voilà. Et voilà. Et ensuite, après avoir mis mon mot de passe, je vais me connecter. Je vais me connecte sur mon compte e bourse je clique deux fois. Et voilà, vous voyez, on tombe sur le compte de quelqu'un. On tombe sur le compte d'une personne. Bon, ça, c'est ma camarade de classe Koutika. Voilà. Et nous avons terminé cette première partie. Comment entrer dans son compte Comment vérifier ses informations Nous allons vérifier comment modifier les informations à e-bourse. Avant jusqu'au 28 avril, je c'est au 28 parce que le 29, je ne sais pas si il y aura la connexion. Donc nous sommes encore là, vous pouvez modifier vos informations et rétélécharger une fiche. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo, là c'était juste une vidéo, pour voir comment entrer dans notre compte e-bourse. Merci.